Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Personnellement, ça va super. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, mais avant d'en parler, ouais, je vous ai eu. Est-ce que j'ai eu au moins une personne Est-ce que une seule personne qui a regardé la vidéo s'est dit Bon, après tous les petits projets qu'il a pu avoir, on sait jamais, il nous lâche une dinguerie, il va dans l'ancien studio Quoique je crois que c'est même plus comme ça. Je sais pas, je suis pas où Webedia. Pas encore mais je vous inviterai tous. En attendant j'espère que vous allez bien, je suis très content, ça s'entend, c'est peut-être trop, mais j'ai voilà, j'ai envie de vous le dire, je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce que en ce moment je ne fais plus trop de vidéos du vendredi, j'ai plein de choses à vous raconter donc n'hésitez pas, installez-vous, asseyez-vous, je vous raconte plein d'anecdotes, plein d'histoires et je vais vous raconter 2 euh, trois petites nouvelles, déjà la première nouvelle c'est que maintenant on est 5000 sur la chaîne. Donc je crois que j'aurais fait un jeu de mots avec 5000, le décor de Squeezie, etc. Euh, ouais, c'est un fond vert et je m'amuse avec, mais je suis en train aussi de setup un vrai euh, studio. C'est-à-dire, euh, je suis pas en train de préparer un vrai studio, je suis pas en train de louer et tout, j'en suis pas à ce stade-là, ça viendra un jour, hein, mais pas, pas encore. Mais je suis en train de voir au niveau éclairage, au niveau bon micro, au niveau caméra potable, au niveau euh, fond vert, et essayer après euh, je me mettrai un fond récurrent. Pourquoi pas faire un espèce de studio comme ça, ou demander à un graphiste de le faire Bon, je sais pas combien ça coûte, mais c'est pas grave, on verra. En tout cas, je pense que ça peut être une bonne idée de faire un fond vert. N'hésitez pas, alors je vais vous poser plein de questions. C'est pas du tout pour le référencement, c'est vrai en plus, c'est parce que j'ai vraiment besoin de vos avis. Déjà, est-ce que ça vous plaît un décor fond vert ou vous préférez un fond plus naturel Bon, bien sûr avec un vrai décor approprié, mais euh, je peux voir peut-être pour avoir un décor fond vert comme ça et faire un truc personnel où après à chaque fois je le déplie, hop je tourne la vidéo et je vous l'upload et je vais me mettre à faire du montage oui je vais me faire à mettre du montage, pas maintenant et euh, on va sûrement m'aider, d'ailleurs bonjour à la personne qui m'aidera pour monter mais euh, on fera du montage, il y aura du montage prochainement sur la chaîne pour mai-juin bon pas tout de suite mais là on est dans les devoirs mon rattrapage c'est le deuxième point que je voulais aborder, et oui j'ai eu mon rattrapage d'aéronautique bah, c'est bien passé, normalement c'est correct et normalement c'est suffisant pour valider, mais euh, pourtant je l'ai bien révisé, hein. j'ai passé euh, la semaine de révision j'ai fait quoi 2 heures par jour et le dimanche j'ai fait 4 heures, donc ça fait 2 x 6, 12 plus 4, 16, ouais ça doit faire 16 heures environ de révision, donc ça fait beaucoup, mais bon, et au moins ça fait des bonnes notions euh, et des bonnes bases pour l'aéronautique du deuxième semestre. Ensuite, hum, je regarde parce que je me suis mis des petites notes juste au-dessus de la caméra, donc vous voyez pas quand je vous regarde et quand je regarde les notes, je crois que si, euh, mais il n'y a pas beaucoup de décalage. Enfin bref, le livre, le livre dont je vous parle depuis si longtemps, dont je suis à vous faire, ouais, ça sort bientôt, en septembre, je vous ai fait fin d'année, je vous prépare un livre. Et là, vous êtes là, vous dites, ouais, on n'a rien depuis décembre 2020, il nous a oublié, euh, il va pas sortir son projet. Et là, on a une date officielle, déjà, plein de news, alors le livre, je ne vous dis toujours pas sur ce que c'est, même s'il y en a certains qui savent, vous avez peut-être des petites idées. En attendant, le premier livre, parce qu'il y en aura deux, il y en aura un août 2021, qui sera à plusieurs, et un en juin 2021, qui est solo, qui est le premier projet, etc. Donc déjà le premier solo, le projet solo, il est, euh, on peut déjà le trouver sur quelques endroits, bref, je ne pas, en fait, je suis en train de réfléchir que si je donne des pistes, peut-être on peut déjà le trouver, et comme je veux vous garder la surprise, c'est pas... Euh, c'est pas du tout un secret d'état ou quoi que ce soit, il hein. y en a qui le savent et tout, mais je préfère vous garder la petite surprise et que vous, vous voyez le projet quand il sort. Normalement, il y a une date, en tout cas, sur le, la page que j'ai vue, c'est le 15 juin, donc ce sera mi-juin, le livre sera disponible. Ça prend du temps, je m'attendais pas à que ça prenne autant de temps, mais euh, si ça vous intéresse, n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires pour ça. Faites au pire, si vous pensez vraiment que c'est pour le référencement, faites un seul commentaire où vous répondez à toutes mes questions et ceux qui prendront le, faire, le temps de faire ça, vous êtes vraiment les boss en fait. Mais euh, sinon... Euh, Qu'est-ce que je voulais dire C'est ça la magie des vidéos sans montage, c'est que tu montes pas. C'est. Euh... <rire> oh, je me suis perdu, oui Le livre sera disponible mi-juin, ça prend beaucoup de temps. Et si une vidéo sur comment s'est passée l'écriture du livre, toutes les étapes, tous les pièges, tous les machins, tout ce qu'il faut savoir, ça peut vous intéresser, même si vous ne voulez pas écrire un livre sur juste l'aspect curiosité, n'hésitez pas à me le dire, j'en ferai une vidéo alors après, je voulais vous parler bien sûr des interviews. Est-ce que le format d'interview, ça vous plaît Voilà, il y a des interviews qui pop, il y en a qui vont arriver. Il y a des interviews d'élèves, il va y avoir des interviews de deux élèves à la fois parce qu'ils auront fait parfois un bac S et un bac L pour aller dans la, dans la même spécificité. Donc c'est très intéressant. Euh, des interviews de professeurs qui arrivent aussi. Donc euh, restez, restez alerte sur les interviews. N'hésitez pas à me dire si ce format vous plaît. Parce que là, en gros, il va y avoir des interviews jusqu'au mois de mai-juin à peu près. Et est-ce que c'est une série qu'on pourra prolonger pour la rentrée prochaine Et enfin, la dernière question qui est la plus importante, et sur celle, au moins, si vous aviez une réponse à répondre, c'est... j'aimerais bien celle-là, vraiment. Euh, J'ai posé il y a peut-être deux semaines une question dans l'onglet communauté. Vous avez le sondage, donc n'hésitez pas à aller le voir. Et en gros, j'aimerais faire des vidéos pour vous donner des conseils, pour vous lancer sur YouTube, que ce soit des conseils niveau accompagnement, niveau matériel à utiliser, niveau euh, comment débuter, quelle thématique choisir, euh, comment réunir euh, sa communauté de 100 personnes au début, et après, bah, ça monte tout seul, 1000. D'ailleurs, je sais même pas si je l'ai fait au début, je crois que j'en ai parlé, mais merci pour les 5000 On a fait 5000 il y a deux semaines, 5000 euh, J'ai mis une story sur Insta, s'il y en a qui me suivent pas, n'hésitez pas, le lien est en description, euh, où j'avais mis une musique de Big ou où j'arrive à un stade, où je remplis des stades, parce que justement, le Zénith de Toulouse, il y a 5000 places assises, donc vous rentrez plus dans le... Non, 5000 places... Assise, oui, c'est ça. Donc, vous rentrez plus dans les places assises et il va falloir ouvrir la fosse. Donc, bravo à tous. Et ben, road to Dika. Hein. Dika je n'oublie pas mes engagements. Hein. Un voyage dans le Larzac. On organise un voyage dans le Larzac avec tous les abonnés qui veulent venir et on va planter nos tentes au milieu des chèvres et de la montagne. Je vous jure, hein, c'est pas une blague. Je vous jure, quand on est 10 000 abonnés, j'organise ce voyage. Et c'est pas des blagues. C'est l'été qui suit les Dika. Donc, si on fait les Dika cet été, on verra comment on fait. Mais il y a un voyage dans le Larzac qui est organisé. C'est une promesse qui est faite depuis qu'on est 500 ou 1000 sur la chaîne. Euh, dès qu'on est 10 000, ça part direct. Je sais que c'est un projet un peu fou, mais on loue un camping. Hein. On loue un camping tous ensemble. Tous ceux qui veulent venir, ben, ils seront la bienvenue. Et enfin, voilà, je vais arriver à mon dernier point, le plus important. Bon, il y en a sûrement qui sont partis, mais tous ceux qui sont encore là, vous êtes les meilleurs, comme d'hab. Euh, c'est pas du tout ce que je voulais. Je vais essayer de recentrer les propos parce que j'ai en fait, à chaque fois, je vais vous dire un truc, mais j'ai plein d'idées en même temps. Parce que comme ça fait longtemps j'ai pas fait de vidéo comme ça, spontanée, et qu'en plus je m'amuse avec un fond vert depuis une heure, euh, on va recentrer les propos. Est-ce que vous voulez, pour cette chaîne où il y aura des conseils pour euh, se lancer sur YouTube, pour trouver le nom de sa chaîne, comment faire une bonne bannière, un bon logo, une bonne description, un bon titre, etc. Est-ce que vous voulez que je fasse ça sur une deuxième chaîne Ou est-ce que vous voulez que je fasse ça sur cette même chaîne donc en gros est-ce que cette série de vidéos je le fais sur une chaîne à part entière dédiée à ça où ce sera pas sur cette chaîne études et tout ou est-ce que au contraire je le maintiens sur cette chaîne donc certes il y aura un contenu différent de études supérieures qui sera plus vidéo youtube pour les étudiants mais en fait c'est la question que je me pose honnêtement depuis un mois parce qu'il y a plein de projets qui vont naître derrière de tout ça. Mais en gros, je sais pas si je fais tout sur cette même chaîne qui sera études supérieures et du coup vidéo YouTube, etc. Donc ça va diversifier la chaîne. Mais peut-être qu'il y en a ils vont se dire bah, « ça me saoule de voir du contenu qui m'intéresse pas. » Ou est-ce qu'au contraire, il faut que je dissocie les deux. Mais peut-être la chaîne études va être moins alimentée vu que je vais faire de, du contenu pour l'autre chaîne. Euh, voilà. Eh oui, et dans les, dans les petits trucs qui se préparent, genre ce gros projet, c'est vraiment un gros projet, le, le truc de faire des vidéos euh, YouTube pour aider les étudiants. Donc je me dis, est-ce qu'il faut que je fasse un projet à part sur une nouvelle chaîne où il y aura des vidéos montées et tout Ou est-ce que c'est l'évolution de cette chaîne où après, 600 vidéos sur les études supérieures, bah on va peut-être se diversifier et maintenant euh, monter sur euh, un autre style de... Comment dire Sur un autre style de vidéo, mais on garde quand même tout sur cette chaîne, parce que comme j'ai renommé cette chaîne à mon nom, bah, c'est toujours mes projets, quoi. Donc peu importe ce que je peux faire, si vous me suivez pour mes projets, bah, si vous vous aimez pas, regardez pas, mais au moins tout est sous une même chaîne. Donc voilà, c'est donc, mon gros dilemme du moment. Et pour vous dire à quel point ça va être un gros projet, donc j'attends euh, la corrélation entre sortie du livre, sortie de l'émission télé et sortie soit de cette deuxième chaîne ou de cette série. Et euh, pour, euh, ouais, voilà, donc pour ça, je vais me retrouver d'une équipe de fous. Je vais avoir sûrement un monteur, quelqu'un qui va me faire une, outro, une intro, une outro. J'avais fait voter pour des logos sur l'Insta, n'hésitez pas à aller le suivre, comme ça vous pouvez voir un peu les behind the scenes qui se préparent. Et euh, ensuite, le dernier point, oui, pour les miniatures. Je ne sais pas si vous connaissez l'Oclear. Clear, bah justement, Squeezie, l'Oclear, euh, vidéo du jeudi soir où il joue à Mon Gus. Euh, J'ai trouvé le gars qui fait les miniatures de l'Oclear et je vais lui demander si on peut travailler ensemble. Il a l'air chaud et tout. Donc, euh, bien sûr, c'est payant, hein, pas, il ne fait pas du bénévolat, c'est son métier et encore heureux, normal de, de payer les gens. Mais euh, je veux dire. Je pense qu'il y a moyen de monter une bonne Dream Team, et je pense qu'il y a moyen de vous préparer des très très gros projets. Donc voilà, c'est Donc une vidéo du vendredi soir, euh, je les poste à quelle heure 18h c'est ça Je sais même plus, je sais même plus, ça fait trop longtemps que je ne pose pas de vidéo le vendredi soir, ou je les planifie pour la veille, pour le lendemain, parce que là je le tourne jeudi soir. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que que ce soit Parcoursup qui vient de se terminer, bon ça dépend quand vous regardez la vidéo, que ce soit les concours qui approchent si vous êtes en prépa généraliste, Gardez le bon cap, même études supérieures. gardez le bon cap, on est tous ensemble Et vraiment, je, je sens que je... En fait je suis ultra impatient parce que je sens que j'ai plein de choses à vous proposer Et euh, je sais que je ne suis pas actif en ce moment Parce que je prépare beaucoup de choses dans les backstage Mais dès que ça va être prêt, croyez-moi que je vais me mettre à vous retourner Peut-être pas du contenu quotidien, mais si je peux vous faire deux, peut-être trois vidéos par semaine Au moins deux, parce qu'on ne va pas s'avancer sur les promesses Bah ça part direct Oh je crois que le fond vert il a bougé est-ce que... Non, je vais pas l'enlever, je vais vous garder le mystère, comme ça vous savez pas comment je suis orienté et tout. Bref, c'est juste un petit délire personnel. Je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée, travaillez bien, et on se retrouve demain. Ciao tout le monde